Bonjour, bonjour, bienvenue à cet épisode numéro 12 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu de Game Boy Advance qui s'appelle Wario Land 4. Donc voilà, donc là vous avez vu un, un peu l'introduction et euh, on va continuer et, euh, et euh, vous allez voir la vidéo qui présente un peu le, le niveau. Donc on va faire push start. Alors, on va faire un mode normal, je vous laisse regarder juste l'introduction de l'histoire, enfin la suite. Et donc voilà, nous atterrissons dans le temple. On euh, vous me direz qu'est-ce qu'il lui a pris de, de suivre ce chat, mais il n'y aurait pas d'histoire s'il n'avait pas, de... pas suivi. Donc on va commencer, là, voilà, c'est le premier niveau. Un try passage. Donc c'est en anglais, hein, évidemment. Euh, en français, euh... je ne sais pas si j'aurais pu l'avoir, mais euh, non. Donc on va... on va le faire en anglais, ça ne gêne absolument pas. Donc voilà, on va commencer chaque niveau, voilà, on, est... on est aspiré par un... Par une sorte de petit vortex, là. Le niveau commence. Et puis c'est parti. Alors là, ils vont nous expliquer comment jouer. Donc voilà, ils nous disent qu'on peut descendre dans les tuyaux. Ça ressemble étrangement à Mario, mais... Vous allez voir, c'est différent hein, au niveau des coups, au niveau des... Euh, des actions. Hop, on récupère des petits diamants. On se croirait dans Zelda. Hop. Et là, je récupère un fragment. Vous verrez qu'il faut que je récupère les 4 fragments. C'est mieux. Voilà, on peut détruire les cailloux. Là, il faut... Il faut, faut, faut, faut s'élancer et stopper avec. Donc là, les petites bestioles font pas mal, celles-là. Les, les, les plus, les plus les font, les font juste un peu ici. Donc voilà un deuxième fragment. Allez, tac, tac, tac. On, récupère, on, va, on va essayer de récupérer tous les points qui sont à notre disposition. Voilà les petites pièces qui nous donnent un petit peu des points. Donc voilà un caillou un peu plus dur. Il faut y aller avec R. Hop. Ensuite, là il faut y aller avec R et il faut sauter, sauf que <rire> je vais me tromper, putain, j'appuie pas sur R donc ça va pas le faire, voilà, voilà, allez, on continue, donc, tac, tac, tac, ouf on récupère des points, qu'est-ce qu'il y a là-haut, là-haut il y a des petites pièces, hop, et dans celui-là, hop, un diamant, un diamant qui rapporte 1000, voilà, un joli, un, un joli diamant, là, Apporte plus de points, Hop, on lance la pierre Ouais, c'est très simple, goodies, euh, ils vous disent, donnent les touches euh. Ah, tiens, là il y a quelque chose à droite Qu'est-ce qu'on a Ah, ah Celui-là, il pique Il faut y arriver par derrière Et, euh, putain, ça fait chier, alors, ouais, regardez Ça fait chier parce qu'à chaque fois, on, en fait, on reprend Automatiquement le, le caillou à chaque fois qu'on passe devant Voilà, donc on avait un cœur Qui nous redonne toute notre vie dans ce... Dans ce coffre Ça nous rend plus tous nos cœurs ça peut être pratique, ça, il y en a pas beaucoup, il y en a un par niveau, il faut le trouver, alors là, là si vous n'avez pas fait attention, il faut pas essayer sans, sans y aller. Hop, on jette encore un caillou. Voilà, ça, ça, ouais, il, est assez, il est assez simple, c'est le premier niveau. Là, je, me, je vais me refaire toucher par l'a saloperie. Hop, on récupère la petite pièce, on récupère tout ce qu'on peut. Hop, alors là, alors là voilà, il, il fallait que j'appuie sur la touche du bas Pour faire une roulade voilà, touche du bas, hop là Allez Donc là on pense bien à récupérer C'est l'erreur que je faisais souvent C'est de, de pas récupérer Le, le diamant euh, Dès le début C'est mal, dès le début et donc Quand le coffre disparaît, bah, vous pouvez plus choper le diamant C'est impossible, même en sautant sur les monstres Donc il faut le récupérer dès le début Avant d'ouvrir le coffre voilà, là on va monter, ça semble évident qu'il faille monter, hop, et on tape des fesses. Et hop, on descend, on lance le caillou pour les trucs, bon, même si ça sert pas à grand chose, mais ça va servir pour ici. Et donc là on se retrouve au début en fait, donc il faut que je saute sur la tête, hop, et qui me dit que j'ai une minute, à partir du moment où j'appuie sur la tête, j'ai une minute pour retourner dans le niveau, parce que le, le vortex est ouvert, Retourner euh, enfin dans le niveau, dans le dans le vortex on va dire. Alors ça dépend des niveaux, des fois ça fait une minute, 30, 2 minutes. Ça dépend un peu. Donc voilà, je reviens, je sors. Donc j'ai bien le petit personnage, j'ai chopé avec sa clé, qui va me permettre d'ouvrir la porte, euh, la porte de la salle dans laquelle j'étais. Je suis obligé de revenir avec, sinon, euh, sinon je ne peux pas passer. Je ne peux pas continuer. Voilà, vous allez voir, vous voyez la porte à droite. Hop, il va, il va aller se mettre dedans. Il ouvre la porte. Mmh. Et donc les, les petits diamants, le, le petit morceau qu'on a rassemblé là, il nous permet d'ouvrir la porte du boss à la fin de, à la fin du niveau. Voilà, on, on arrive. Bon là, ça c'est un truc bonus, on s'en fout. Et donc là, c'est le niveau du boss. Donc euh, enfin, la porte s'ouvre et vous verrez que, enfin vous verrez. Vous, on ne le verra pas, mais euh, mais dans les niveaux d'après, euh, vous avez plusieurs euh, plusieurs niveaux avant d'arriver au boss. Donc il faut récupérer tous les diamants. Il y en a quatre des fois par porte. Euh, donc euh, voilà. Il faut récupérer tous les morceaux, sinon ça marchera pas. Donc voilà, on va faire le boss. Il est assez simple, c'est le premier. Il est même il est pas très beau d'ailleurs non plus. <rire> vous allez voir, hop, il a deux petits soldats Fiu. qui m'ont qui piqué les fesses. Allez, hop, vous voyez, je lui mets des coups, là. ça va vite. Juste qu'il faut que je vire ces deux copains. Voilà. Voilà. Allez, vous voyez, la vie descend très très vite. Alors, on lui remet des coups. On lui remet un là. Il reste trois coups à mettre. Il s'est transformé en grosse de pas jolie, là. Si on le touche de devant, et on prend un coup. Et il faut en fait, il sauter derrière lui et lui mettre un coup. Enfin, on, on le voit très vite comment le tuer, quoi. Si on se met devant, on se prend un coup. Voilà, il est terminé. Je lui détruis sa face. Donc après, ouais, les autres sont plus difficiles. Hein. Là, c'est c'était simple. Et... C'est le premier niveau en même temps, c'est normal. donc clear. Donc là, vous voyez l'animation que j'ai fini le niveau. Hop, ça descend. Il va y avoir une petite pyramide qui monte. Allez. Donc, elle monte, elle monte. Et ce qui me permet d'accéder au niveau à gauche et au niveau à droite. Donc euh, bah là, je vais pas les faire parce que ça serait trop long. Donc, euh, voilà. Donc, ce sera tout pour, euh, pour Wario Land 4. Et puis... Euh, N'hésitez pas à commenter, à aimer et, euh, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À toutes.